Bien, bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je, vais, je vais vous parler de la, de la directive euh, sur l'attribution contrat, de contrats de co et sa transposition en France. Donc cette, cette directive et sa transposition euh, dans les différents euh, États membres euh, est très importante pour, pour le monde de l'eau, euh, parce qu'elle va impacter très fortement euh, la gestion des services euh, de l'eau et d'assainissement. Donc euh, cette directive euh, sur l'attribution de contrats de concession fait partie euh, des trois directives européennes visant à réformer la commande publique. Ces directives, adoptées en 2014, ont deux objectifs. D'abord, simplifier euh, la commande publique et la rendre cohérente dans tous les États membres. Et ensuite, assurer une libre concurrence entre les entreprises privées pour l'accès au marché public et aux contrats de concession. La, la délégation de services publics de type affermage, concession et régie intéressée, telle qu'on les connaît en France, euh, euh, est considérée comme une concession euh, au sens européen du terme. Qu'est-ce qui différencie une concession d'un marché public. C'est le risque d'exploitation du service impliquant une réelle exposition aux aléas du marché Il faut que l'opérateur économique ne soit pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés. D'après l'estimation de la Commission européenne, 80% des concessions en Europe concernent les services de l'eau et de l'assainissement. En France, euh, l'opérateur se rémunère par la facture d'eau des usagers et s'il n'encaisse pas suffisamment de facture d'eau, eh bien il perd de l'argent. Hein. Donc c'est donc le, le risque lié à l'exploitation. En pratique, on sait très bien qu'il n'y a jamais eu de cas où l'opérateur privé a perdu d'argent. La rédaction de, de la directive sous la houlette de Michel Barnier, euh, euh, qui était à l'époque commissaire européen au marché intérieur, cette euh, rédaction a été particulièrement houleuse. Euh, les fonctionnaires européens qui étaient chargés euh, de la rédaction de la directive ont été entre guillemets « conseillés » par euh, la Fédération européenne des entreprises privées du secteur de l'eau, qui s'appelle Euro, et par euh, l'Institut de, de la gestion déléguée, qui est un « think tank » français. Euh, faisant la promotion des partenariats publics privés euh, et, et des concessions. Dès que les, les eurodéputés allemands euh, ont pris connaissance euh, du contenu de la directive, ils ont dénoncé la perte d'autonomie des communes à confier euh, la gestion de l'eau et de l'assainissement à, à, à un établissement qu'on appelle un Stade en Allemagne. Le Stade c'est une entreprise municipale euh, chargée en Allemagne de la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, etc. Michel Barlet a fait deux réponses euh, aux, aux, euro, aux, aux eurodéputés allemands. Premièrement, il, il leur a dit « collectivité, Les collectivités locales restent décisionnaires. La procédure de passation des concessions, c'est-à-dire de mise en concurrence, défend l'intérêt des consommateurs. » Et la deuxième réponse qu'il a faite, c'est la procédure de passation des concessions ne s'applique pas aux entreprises dites in-house. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise in-house Un opérateur de service est dit in-house s'il respecte deux critères. Premier critère... Le contrôle effectué par la collectivité locale sur l'opérateur doit être de même nature que celui qu'elle exerce sur ses services propres. Et deuxième critère, l'opérateur doit travailler essentiellement à plus de 80% pour la collectivité locale qui lui confie l'exécution du service. Problème, les work en Allemagne ne sont pas tous in house. Et donc, euh, euh, la réponse de Michel Barnier euh, euh, n'a pas convaincu du tout les Allemands et il s'est retrouvé face une, à, une, à une opposition de l'ensemble de la société allemande, de la société civile allemande, les eurodéputés, le gouvernement Merkel, les maires, euh, les usagers. Et compte tenu du poids de, de, de, de, de, de l'Allemagne au, au niveau de l'Union européenne, euh, bah, Michel Barnier a dû céder. Donc, un article intitulé. Exclusion spécifique dans le domaine de l'eau a été introduite dans la directive. Cet article indique euh, que la directive ne s'applique pas aux, co aux concessions de services de l'eau potable et de l'assainissement. Donc euh, nous, les, mou les mouvements pour l'eau, euh, en, en Europe, on a, on a tous crié victoire hein, euh, à tort, parce que tout dépend de la manière dont est transposée la directive dans la législation de chaque État membre. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, euh, au niveau de la politique de l'Union européenne, un principe très fort qu'on appelle le principe de subsidiarité. Et ce principe de subsidiarité s'applique euh, dans la transposition des directives euro européennes, puisqu'il est possible euh, pour un, un État membre de surtransposer une directive alors que la sous-transposition est interdite alors je vais vous expliquer ce que c'est que la surtransposition directive. je vais prendre un exemple euh, par exemple on a une directive qui dresse la liste euh, des molécules qu'il faut contrôler euh, dans l'eau potable un état membre peut décider de surtransposer la directive en y ajoutant d'autres molécules mais il ne peut pas sous-transposer la directive en éliminant certaines molécules de la liste. Et donc, à la différence de l'Allemagne, qui a transposé euh, la directive sans surtransposer, la France a choisi de surtransposer la directive sur l'attribution de contrats de concession. Et donc, la procédure de passation de contrats euh, de concession s'applique au service de l'eau et d'assainissement en France, en remplacement euh, d'une procédure de mise en concurrence euh, qui a été définie par une loi qu'on appelle la loi Sapin. Donc la, la directive a été transposée en France par une ordonnance et un décret qui sont entrés en application euh, le 1er avril euh, 2016. Il y a vraiment beaucoup de flou juridique euh, dans ces deux textes, ce qui a entraîné des interprétations différentes, voire contradictoires, par les experts de la commande publique. Et on est en, tra on est en train de constater que ce flou juridique est actuellement exploité euh, par les entreprises privées pour reconquérir euh, des marchés euh, de gestion privée euh, de l'eau et d'assainissement en France. La transposition de la directive impacte sous différents, différents <coughs> points la gestion des services de l'eau et d'assainissement, mais j'ai choisi de décrire plus particulièrement la procédure de passation des contrats de concession qui remplace la fameuse procédure de mise en concurrence définie par la loi Sapin en 1993. Donc la transposition définit deux procédures appelées respectivement procédure ordinaire et procédure allégée. C'est la procédure allégée, qui s'applique dans le cas des services de l'eau et de l'assainissement. Donc cette procédure allégée est constituée de huit de étapes que je vais vous décrire rapidement. Première étape, l'autorité concédante, c'est-à-dire la commune ou l'intercommunalité. Maintenant en France, c'est de plus en plus l'intercommunalité publie un avis de concession dans un journal officiel. En général, c'est le journal officiel de l'Union européenne. Et parallèlement, l'autorité concédante crée une commission d'analyse des offres. Et les entreprises candidates manifestent leur intérêt en se faisant connaître auprès, euh, auprès de l'autorité concédante, donc de la commune ou de l'intercommunalité. Deuxième étape, l'autorité euh, concédante Envoie une, une invitation à présenter leur offre aux entreprises candidates qui ont été retenues ou euh, euh, qui ont été sélectionnées par la, par la commission d'appel d'offres. Troisième étape, l'autorité concédante communique, si nécessaire, des renseignements supplémentaires qui sont demandés par les entreprises soumissionnaires. En général, il y a une ou deux entreprises soumissionnaires, ra rarement plus. Euh, et, euh, étape 4, l'autorité concédante reçoit toutes les offres. Étape 5, elle ouvre les plis, parce que ces, ces offres sont envoyées par un courrier. Euh, euh, l'autorité ouvre les plis, bon, ouvre les enveloppes, et la commission d'analyse des offres examine les différentes offres et en fait un, un classement de la meilleure offre vers, euh, vers la moins bonne. Étape 6, l'Assemblée délibérante de l'autorité concédante, donc le Conseil municipal ou le Conseil métropolitain, vote sur l'offre retenue par le président de l'intercommunalité ou le maire. Étape 7, les entreprises soumissionnaires non retenues sont notifiées par l'autorité concédante qu'elles ont été écartées. Et étape 8, le contrat de concession est finalement signé par l'entreprise par l'entreprise qui était retenue et, euh, et l'autorité concédante. Donc, cette, euh, Pour ceux qui connaissent un petit peu la procédure de mise en concurrence de la loi Sapin, ils vont dire que c'est la même chose. En fait, euh, ça ressemble beaucoup à la procédure de mise en concurrence de la loi Sapin, mais ça comporte quelques, quelques différences qui sont assez significatives et que je vais vous décrire. <rire> Premièrement, euh, l'autorité concédante, était uniquement une entité de droit public, c'est-à-dire une commune, une intercommunalité ou un syndicat intercommunal, peut être désormais une entité de droit privé comme la société publique locale, que vous connaissez peut-être. Il est donc plus facile de, de transformer la société publique locale en une coquille publique vide dont toutes les activités pour être sous traités au privé sous forme de concession. Donc ça pour nous c'est un vrai danger. Euh, euh, je fais partie des, des gens qui combattent la SPL euh, en disant que la régie, euh, la, la régie euh, les, deux types, les deux types de régies possibles sont beaucoup plus intéressantes que la SPL parce que la SPL c'est une société, c'est une société anonyme euh, qui, qui est censée fait, euh, faire des bénéfices. Et donc on voit qu'elle qu qu va pouvoir sous-traiter l'ensemble de ces activités sous forme de concession ou sous forme de marché euh, de gré à gré sans passer par des marchés publics. Deuxième, euh, deuxième différence, euh, ça concerne la, la composition euh, de la commission d'analyse des offres. Avant avant la transposition, il y avait un certain nombre de membres obligatoires avec voix délibérative dans, dans cette commission. C'était le maire ou le président d'intercommunalité, plus un certain nombre d'élus, ces, euh, ces membres obligatoires ne changent pas. Par contre, l'autorité concédante peut aussi inviter euh, des membres avec voix consultative, choisis pour leurs compétences. Et par exemple, ce qui peut se produire, c'est euh, euh, que euh, l'autorité euh, concédante Fasse appel à un bureau d'études privées euh, dans, la, dans, dans la commission, euh, d'analyse des, euh, des offres. Ça, c'était strictement interdit euh, précédemment. Et vous savez que les, les bureaux d'études privées, euh, ils roulent pour nos amis Veolia, Suez et compagnie. Et, et donc, et donc c'est pas, pas, très, très intéressant. Euh, Ensuite, la négociation avec les entreprises sous n'est plus obligatoire. Avant, les entreprises que la commission, dont la commission analysait les offres étaient mises en concurrence les unes avec les autres pour obtenir, pour obtenir un meilleur contrat. Donc cette, cette, cette négociation n'est plus obligatoire. L'autorité concédante peut... Euh, donner, le, donner le contrat à une, à une entreprise sans avoir négocié avec elle. C'est toujours le maire ou le président de l'intercommunalité qui choisit l'offre. Mais son choix n'est plus intitulé personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est un principe juridique qui dit que la décision est prise en fonction de la conviction personnelle. Sans obligation de tenir compte de critères techniques euh, ou économiques. Et effectivement, dans la procédure de mise en, de mise en concurrence de la loi Sapin, le maire il choisissait euh, l'entreprise privée. En fonction de la, de la conviction personnelle, il n'avait pas à se justifier. Donc, avant la transposition des directives, euh, il, y a, il y a deux choix intitulés personnel. Qui sont, qui sont mis en œuvre. D'abord, le président de l'intercommunalité ou le maire choisit entre la gestion publique ou la gestion privée euh, du service, de l'eau ou de l'assainissement. Et ensuite, s'il si, euh, a choisi la, la gestion privée, il choisit, à nouveau, de manière intitulée et personnelle euh, à, à, à quel délégataire euh, donner, euh, donner euh, le, le, contrat, euh, le contrat de concession. Après la transposition de la directive, le choix par le président de l'intercommunité ou le maire du délégataire privé n'est plus intitulé personnel. Alors comment, euh, comment euh, il va, euh, il, va choisir, euh, il va choisir la meilleure offre il va choisir la meilleure offre au regard de l'avantage économique global sur la base de plusieurs critères objectifs tout en garantissant euh, une concurrence effective. Et peuvent être ajoutés comme critères le développement durable et la qualité de service rendu aux usagers. Mais il y a un vrai problème. Comment être sûr que tous ces critères sont objectifs hein Et comment classer, classer les offres sur la base de plusieurs critères On sait très bien comment ça se passe en France. On fait ce qu'on appelle une analyse multicritère avec pondération arbitraire des critères et ça, c'est une catastrophe euh, dans, le, dans le choix de un délégataire à Veolia Suez. Chaque fois qu'il y a une, une analyse multicritère, multi c'est catastrophique. Donc je vais terminer rapidement, parce que je, je suis en train un petit peu de déborder, en parlant d'un autre aspect qui est très important euh, au niveau des, des contrats de concession, c'est la durée du contrat de concession et sa prolongation. Donc avant, euh, avant la transposition, la loi Barnier et un arrêt qu'on appelle l'arrêt Olivier euh, disaient que euh, le, le contrat euh, de, de, dé, de délégation de service public ne pouvait pas dépasser 20 ans. Et la prolongation de la durée par un avenant au contrat euh, euh, était très très fortement réglementée. Euh, euh, maintenant, avec, euh, avec, le, euh, avec euh, les contrats de concession, par défaut, la durée de, du contrat est de 5 ans. Donc vous imaginez que pour les entreprises privées, 5 ans, ce n'est pas suffisant pour pouvoir euh, gagner de l'argent. Donc, euh, euh, la, la, la, la, la, la durée peut être supérieure à 5 ans et jusqu'à 20 ans, dès l'instant où euh, l'entreprise privée justifie euh, cette durée, par les investissements à amortir et le retour sur le capital investi. On peut aussi avoir une durée supérieure à 20 ans, mais pour ça il faut obtenir euh, l'accord euh, la, euh, de la, de la, euh, du directeur départemental des finances publiques, donc de, de, du ministère des Finances. Donc pour nous c'est un très grand risque, donc ça, parce que euh, ce qui peut se passer c'est qu'on est qu on ait, euh, la durée du contrat, peut être prolongée indéfiniment par des avenants successifs et donc il n'y aura jamais de bilan de la gestion privée avec possibilité de retourner en gestion publique voilà donc j'en ai terminé et je vais vous re replacer un petit peu cette, cette, cette affaire de la transposition de la directive à, euh, euh, concession sur, sur le, les, le bouleversement qu'il qui y a hein, en ce moment dans le, dans le domaine de la gestion de l'eau en France donc il y a d'une part la transposition de la, de la directive, concession, directive concession mais il y a aussi la réforme territoriale hein, où on transfère les compétences euh, eau et assainissement des, euh, des communes vers les intercommunalités et, et il y a aussi la création d'un nouveau mode de un nouveau mode de gestion euh, de l'eau qui s'appelle la CEMOP, euh, qui est un euh, qui, euh, CEMOP, ça veut dire Société d'Économie Mixte à Opération Unique, donc une euh, euh, et donc euh, ce que l'Union européenne appelle un partenariat public-privé institutionnel. Euh, et donc cette CEMOP, couplée avec euh, la transposition de la directive concession. Euh, C'est pour nous, hein, on a un certain nombre à, à, à le penser, une arme de destruction massive de la gestion publique de l'eau et de l'assainissement en France. Euh, voilà, bah j'en ai terminé.